Bonjour à tous, merci d'être venus, on est très content d'être là pour participer à ce Vox Day sur notre tool in action. donc Je me présente, je m'appelle Antoine Detente. je bosse chez Intech et je serai accompagné de Pierre aussi pour ce tool in action. Bonjour, je m'appelle Pierre Fassi, je travaille aussi chez, chez Intech, j'ai actuellement un problème de micro. Euh, donc, Je m'occupe de tout ce qui est data science et du coup je vais accompagner Antoine sur ce talk voilà et donc on va vous parler de crypto monnaie algo trading et machine learning donc des grands mots on va essayer de faire un truc assez simple assez rapide assez didactif pour vous présenter c'est vraiment plutôt l'introduction à ce qu'on a essayé de faire à notre notre recherche un petit peu nos tests et comment on a, on a joué avec tout ça euh, voilà sur les sur les 20 minutes qu'on a là maintenant donc l'idée quel est l'objectif du Tool in Action C'est de présenter une pipeline simple, comme j'ai dit, quelque chose d'assez simple et didactif, mais complète, on va voir toutes les étapes, pour faire du traitement de données, depuis la récupération des données jusqu'à essayer de produire de, de la prédiction quelque part derrière. Euh, alors le use case sur lequel on a, on a travaillé ici, c'est de la crypto-monnaie, c'est de l'optimisation de portefeuille de crypto-monnaie. Alors pourquoi bah Parce que la crypto-monnaie c'est un sujet sur lequel on était un peu intéressé, on a regardé, on a joué, on n'est pas des gros traders mais on a quand même euh, un petit peu de crypto dans les portefeuilles. Et donc l'idée c'est de se dire ok, bah, il y a beaucoup beaucoup de data dans le cadre de la crypto-monnaie qui sont disponibles publiquement, on va pouvoir se connecter comme c'est de la blockchain, on parle de blockchain, hein, ici derrière crypto-monnaie c'est du bitcoin, c'est de l'Ethereum, c'est de Bitcoin Cash et ainsi de suite. Donc la data, elle est accessible assez facilement, on va pouvoir la récupérer elle est publique. Euh, donc on, on s'est dit, bah, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher des, des, des algorithmes pour faire de l'optimisation de portefeuille Alors qu'est-ce que c'est en deux mots l'optimisation de portefeuille ici ben, L'idée c'est qu'on ne va pas généralement avoir qu'une seule crypto en portefeuille, on va diversifier un peu, on va acheter un petit peu d'Ether, un petit peu de Bitcoin, un petit peu de Bitcoin Cash ou de, de, de, ou de Ripple ou autre chose, et on va essayer d'ajuster en fait, la répartition. Pour gagner le plus d'argent, avoir le meilleur rendement, mais aussi minimiser les risques, parce que si on a tout misé sur les terres et que ça a une grosse chute, on risque de perdre beaucoup d'argent. Donc l'idée, c'est de savoir quelle est la bonne répartition à faire. Et donc du coup, on a voulu faire un outil, un petit outil qui va pouvoir quotidiennement nous dire, ok, eh ben, moi j'estime que sur base de mon calcul, de ma prédiction, je vais de, demain, en fait, il faudrait que tu achètes un peu plus de terres et que par contre, que tu revends un peu du Bitcoin ou l'inverse. Donc on voilà, va avoir une, quotidiennement une répartition de, de portefeuille optimale calculée par, euh, par l'algo. Et donc, le but c'était de devenir riche. Alors, en fait, il y a une faute sur la scène parce que normalement, on devait être barré. <rire> c'était pas le but de devenir riche du tout. Euh, et d'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé non plus. Parce que sinon, peut-être qu'on serait plutôt sur la grande scène ouais, et... <rire> et pas ici. Non, c'était pas l'objectif, mais c'était. Euh, voilà, c'était marrant. Bon. Donc, comment on a processé pour faire ça Comment on a, on a travaillé bah, voilà, Je présente ici une pipeline très classique. Hein, depuis la partie euh, tout à gauche ici, données sources. Donc, ça, c'est. Bah, il va falloir qu'on récupère de la data par un moyen ou un autre. Il va falloir qu'on ait un process qui va aller choper de la data quelque part. Une phase d'intégration, donc ça c'est une fois qu'on a récupéré cette donnée, il faut la mettre quelque part, il faut la stocker dans des bases, dans un système de, de stockage et là on va parler de bah, avoir des statistiques, déjà un dashboarding, déjà voir à quoi ressemblent nos données qu'on a récupérées très rapidement sans avoir à écrire d'algo, sans avoir à écrire de code, On va bien avoir des outils pour voir un petit peu euh, quelle tête et comment sont structurées nos données. Ensuite vient la phase de prédiction, donc c'est là où est la plus grosse partie du travail, euh, parce que c'est là qu'il y a un peu plus de spécificité par rapport aux use case. Donc c'est là qu'on va faire tourner dans cette phase-là nos algos d'optimisation. Donc là on va parler de machine learning, on va parler d'intelligence artificielle, de, de, de réseaux de neurones, ainsi de suite. Enfin nous on ne parlera pas de ça, mais c'est dans cette phase-là qu'on va pouvoir euh, qu trouver ces différents, ces différents euh, outils-là. Donc ici le but c'est, à partir de toutes les données que je récupère en temps réel et que je stocke, comment je vais pouvoir euh, créer de la nouvelle donnée, créer de la nouvelle valeur à partir de ça et enfin, la phase de service, tout au bout de la chaîne, elle son but, c'est de, bah, de, de vous permettre d'utiliser ces données qu'on a réussi à produire. Donc ici, ça peut être une API REST qui va vous permettre d'afficher ça dans un dashboard ou quelque part, ou même euh, une interface de visualisation des données, parce qu'on peut afficher les données sur euh, des graphes, ou par exemple. Dans notre cas, donc vous allez voir, ça, au, tout au bout de la chaîne, en fait ça produit des graphes euh, très simples de euh, bah, quelle valeur, quel montant en chaque crypto je dois investir, quel montant optimal de mon portefeuille. Voilà pour le principe général. Alors sur la première phase, on a besoin de données sources, à aller récupérer et intégrer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté à des API publics. Euh, ici c'est Kraken. Euh, Kraken, donc c'est une plateforme d'échange, dans le monde de la crypto-monnaie en fait, bah, il va falloir que vous alliez sur des, des plateformes d'échange pour acheter ou vendre euh, de, de la crypto contre de la devise fiduciaire. Et euh, Kraken c'en est une, il y en a plein plein d'autres en fait, et ces plateformes-là, elles exposent des API publics sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer tous les trades, donc tout, tout, toutes les ordres d'achat-vente qui ont été passés, vous allez pouvoir les récupérer, à chaque fois pour ch Unitairement chaque trade, vous allez avoir ben, quel volume, donc combien j'ai acheté de, de terres par exemple, pour quel prix, à quel prix en euros je l'ai acheté. Donc nous, on, a, on récupère toutes ces données-là. Euh, toutes les transactions d'achat-vente avec un outil que, que, que Pierre a écrit, un polleur que Pierre a écrit qui va vous présenter juste après, qui est basé sur l'API qui s'appelle CCXT. Alors, qu'est-ce que c'est que CCXT C'est une API, c'est une librairie en fait qui existe en PHP, en Node et en Python Exactement. qui va vous permettre de faciliter l'intégration avec ces API-là. Euh, et notamment, là on utilise Kraken, mais en fait derrière, il y a plein, plein d'autres sources sur lesquelles vous allez pouvoir connecter CCXT et donc du coup, euh, ben, aller récupérer dans des, les formats de données qui sont, qui, sont, qui sont produits sur ces exchanges. Donc ce qu'on voit ici juste, bah, Qu'est-ce qu'on récupère aujourd'hui, là le petit screenshot que je mets Alors on ne voit peut-être pas très bien parce que l'écran est un peu petit, mais en fait simplement c'est juste, voilà, on récupère pour une, ça c'est vraiment notre donnée d'entrée, notre donnée brute qu'on récupère pour une paire de devises, donc ici ETH, EUR, donc un trade entre l'ETH et l'EUR, le on a le prix d'achat, le... le volume et le timestamp à laquelle le... le deal a été fait. Je passe la main à Pierre pour présenter comment ça marche. Alors je vais peut te tenir, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais te tenir le truc hein, à Alors ça c'est une classe qu'on a fait en Python en fait qui est le polling, et donc pour la on va on va l'expliquer, mais euh, on va faire juste une petite parenthèse sur comment on est arrivé là. Initialement, on avait euh, essayé d'écrire un, un poller basé sur euh, la librairie bits sur Elasticsearch parce que quasiment tout derrière est basé sur sur Elasticsearch. En fait, on s'était dit bah Beats, ça marche finalement bien pour poller vos vos métriques, il y a toute une loupe, enfin bits c'est assez bien fait pour faire ce genre de choses. On avait essayé de partir sur du bits mais euh, on... Petit retour d'expérience, ça c'est s'est pas forcément super bien prêté à appeler vraiment des API externes et à les intégrer dans l'OS. Finalement, c'était plus simple et plus maintenable de refaire ça de refaire ça un peu à la main. Donc, euh, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas forcément le langage, c'est du du Python. Donc, euh, tout derrière est, euh, a été développé en Python. Et là, en fait, vous avez euh, la loupe principale de notre système, donc euh, qui est constituée d'une classe polaire qui, euh, qui s'instancie de manière euh, assez simple en, fait, en passant l'index ES dans lequel je veux stocker mes data et un client euh, Kraken qui est du coup, basé sur CCXT, comme l'a dit, dit Antoine. Et on a une loupe principale, donc, euh, qui tourne en fait à l'infini. Euh, donc on va créer nos index s'ils si, euh, n'existent pas. On va instancier donc, un objet Bulk trades, c'est-à-dire c'est juste une liste de trades pour éviter d'envoyer chaque trade un à un, on les envoie par batch. Et on va faire un appel donc, à cette méthode qui a été implémentée, qui en fait va nous retourner euh, un, un dictionnaire, c'est-à-dire c'est une HMAP en lui disant ETH, ben, e EUR, et qui derrière va nous filer toute la liste des, euh, des trades qui ont été faits. Donc je loupe sur tous les symboles, je loupe sur tous les trades dans tous les symboles, je construis un trade, ce qui est donc un objet business, je l'ajoute à ma liste de, de trades, on fait un petit peu de logging, et puis après on utilise les API de, de bulk index d'Elasticsearch, pour envoyer tout ça avec du coup euh, un petit peu de Max retry derrière. Et du coup, bah, ensuite on vous montrera dans quelques slides plus loin, euh, ce qu'on récupère vraiment côté, euh, côté Elastic Church. Merci. Ok, donc on a la première brique de notre pipeline, l'intégration des données sources ici, un Kraken Poller qu'on a développé à la main nous-mêmes, qui récupère les données de, depuis Kraken, depuis l'API Kraken. La phase suivante, c'était l'intégration. Alors l'intégration, le but c'est de stocker toutes ces données quelque part et puis pouvoir aller faire des requêtes, de l'agrégation, aller voir un petit peu ces, ces, ce qu'il y a là-dedans. -là. Donc en fait ici, on s'est basé sur, comme tu l'as dit Pierre, sur Elasticsearch. Donc toutes nos données, le Polar va aller les déposer dans Elasticsearch. Donc on injecte tout là-dedans. Euh, on a toutes les transactions pour toutes les paires de devises. C'est-à-dire que là, on n'a pas déjà, ne fait pas de pré-traitement. On va vraiment intégrer toutes les données brutes dedans, donc ça fait beaucoup, beaucoup de données. On crée un index Elasticsearch, euh, Elasticsearch pardon, par mois. Euh, pour des raisons d'optimisation de requête et de stockage, donc euh, on pourrait tout stocker dans un même index mais il deviendrait assez gros et du coup euh, bah, l'indexation qui est faite derrière par Lucene, parce que la Stick search si vous avez vu la conf, hein, vous voyez comment que ça fonctionne derrière euh, Lucene, il va aller parser ces données là pour créer des index pour nous permettre d'accéder rapidement à la donnée euh, sur des gros gros gros volumes ça risque d'être assez compliqué et là on a quand même beaucoup beaucoup de données parce qu'on a plusieurs paires de devises et pour tout, tout le long de la journée, tous les trades en fait, tout ce qui se passe sur les blockchains sont stockés dedans donc ça fait beaucoup beaucoup de données, donc donc on va voilà, séparer par mois et euh, on peut quand même faire des requêtes qui vont porter sur plusieurs index. Donc on est capable, si on veut regarder ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures, bah c'est facile, on sait exactement quel index aller requêter. Si on veut faire sur des périodes plus longues, on peut faire des requêtes sur les, sur les différents index. Fait. Et donc du coup, ce qu'on voit, comment tu fais pour euh... Là à droite. Wow. Euh, du coup, ce qu'on voit ici, c'est un exemple de document qui est dans notre, dans notre Elasticsearch. Donc on retrouve à peu près les mêmes données, hein, la paire qui n'est pas identifiée exactement pareil mais voilà, on a la paire de devises, le prix d'achat, le timestamp qui est juste reformaté un peu plus proprement que ce qu'il y avait de l'autre côté, et le volume pour, pour ce deal-là. Donc là, on va avoir tous nos leads qui vont être stockés ici, euh, dans, dans l'Elasticsearch. Je laisse... Donc, ouais. Alors, j'ouvre juste une parenthèse, ça c'est une date au format ISO. Utilisez tous le format ISO, ça sauvera des développeurs et des gens en production. Et ça sauve les phoques aussi. Euh, donc ouais, on a mis ça dans un ES et en fait on a quelques stats là qu'on a mis sur l'ES. Euh, donc faut savoir qu'on a lancé ce poller et on indexe en fait depuis euh, 290 jours. Alors c'est l'uptime du serveur. Comme quoi Python c'est stable aussi. Hein. Alors je vous parle pas des failles de sécu derrière, mais mais, mais bon ça marche. Euh, donc ah, ça marche ouais. et c'est stable, c'est pas la même chose. <rire> voilà. Mais euh, donc on a un index en fait qui fait 60 gigas. De, euh, de data et qui a indexé, alors euh, si vous êtes dans le fond, en fait, il y a 690, 000, 690 720 239 euh, transactions indexées dans un ES, euh, ce qui explique aussi pourquoi on l'a découpé en un index par mois, parce que si vous mettez ça dans un seul index, malgré toutes les configurations de sharding au monde, euh, il va se passer des choses euh, si vous essayez d'indexer une chose pareille. Euh, on peut voir un truc, Donc, j'ai fait un petit screen hashtub du, du serveur qui héberge ça. Euh, comme pour le voir, c'est pas un savoir qui a énormément de puissance. En fait, il y a, il y a, il y a 8 coeurs, je crois. Donc, il n'y a pas la partie à droite, mais il y a 8 coeurs. Il y a 8 gig de RAM. Et en fait, finalement, malgré le fait que j'utilise ça, j'utilise que euh, 2,6 gigas 6 de, de data. Donc, euh, si vous voulez utiliser de l'Elasticsearch pour tout ce qui est données de Net time series, vous pouvez, vous pouvez clairement y aller. Hein. 690 millions de documents dans 2,5 gigas de data, euh, ça, ça marche. Quoi. Et on peut faire des vraies agrégations en production dessus. Il y a des choses, quand même, qui, euh, qui marchent qui très bien. Donc, euh, Là, on a un screenshot de Kibana pour montrer qu'en fait, du coup, de manière gratuite, le fait d'avoir utilisé la search Kibana, on a tout de suite un outil d'exploration visuelle qui est totalement gratuit en fait. Et euh, on peut du coup aller explorer nos data. On a le count par donc le nombre d'événements là par, par heure, enfin par par tranche d'heure. On a exploré un document, donc comme l'avait dit Antoine, on récupère en fait ce genre d'informations-là. Alors on ne l'a pas montré, mais derrière on a toute une partie de métrique Kibana, on a toute la partie Visual Builder qui existe, on peut faire des diverses agrégations de manière interactive, on peut faire du coup des agrégations chaînées, comme récupérer du coup le cette, directement ça, on peut faire un histogramme par heure, donc avoir le cours par heure de chaque crypto, ensuite faire une agrégation chaînée, donc pour faire une moyenne glissante sur le cours par heure, ensuite on peut dériver, donc on peut récupérer la dérivée de la moyenne glissante de chaque crypto de manière interactive à partir finalement d'une donnée brute qui aurait été indexée dans un os Et tout ça à partir d'une interface web sans même écrire vraiment de code. Merci. Donc, phase suivante, intégration, Elasticsearch. Donc là, ben, rien de spécifique à développer. On utilise les outils log... open source. On a déjà les dashboards et pas mal d'outillages de, de, de, de, qui viennent avec. Et donc, c'est assez pratique. Ensuite, la phase de l'optimisation. Donc, C'est là qu'on va rentrer dans le cœur de notre problème qui est bah, comment je vais réussir à devenir riche avec tout ça. Euh, alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, sur le cas simple, même si c'est pas si simple que ça, vous allez voir euh, juste après. Euh, dans le cas simple ici, en fait, on va essayer d'utiliser euh, le ratio de Sharpe, ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, qui est un outil qui est utilisé traditionnellement pour calculer euh, une performance de portefeuille. En fait, comme c'est indiqué ici, le but du ratio de Sharpe, c'est un calcul, c'est une formule qui est applicable, euh, qui n'est pas euh, dédiée à la, à, au crypto trading en fait, hein, qui est applicable à la gestion financière. Le but, c'est de euh, constituer un portefeuille avec le plus faible taux possible de risque pour un rendement. Donc ça a trouvé, trouvé un trade-off en fait entre les deux euh, pour avoir quand même du rendement, donc ça veut dire prendre un peu de risque, mais quand même euh, pas trop non plus parce que sinon bah, on risque de perdre beaucoup. Donc ça c'est l'idée. L'idée c'est d'écrire de, de, du code qui va nous calculer ça. Dans un premier temps, comme j'ai dit, là aujourd'hui on n'a pas de prédiction encore, on va prendre les données historiques, tout ce qu'on a stocké ici on va dire par exemple sur 24 heures, bah, qu'est-ce que c'est la meilleure répartition sur les cryptos que j'intègre ici qui aurait maximisé ce ratio de Sharpe. Donc avec quelle répartition j'aurais eu le, le, le, meilleur, le meilleur score sur euh, les, les données passées. Et pour faire ça en fait on a fait une première implémentation en Python avec NumPy, donc là quelque chose de, de très, euh, voilà, donc dans la dernière phrase ici, très très euh, classique en fait, sur lequel on a du code NumPy, et donc NumPy c'est une librairie pour faire des calculs mathématiques et, euh, en, en Python, où on a implémenté la formule du ratio de Sharpe directement sur les données qui provenaient de l'ES. Que vous verrez après d'ailleurs. Et on verra les résultats après, est-ce que ça va nous Le code Oui, le ouais, ratio ouais. de Sharpe. Le ratio de char, on verra juste après, ouais, l'implémentation vraiment du ratio de char. Euh, donc ça, c'était notre, euh, notre première implémentation. Ça fonctionnait déjà plutôt bien, on était déjà content avec ça. Euh, mais on s'est dit, ok, là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de machine learning. encore. En fait, le problème, là, aujourd'hui, quand on fait ça, c'est que, du coup, on a deux niveaux d'indirection. Parce que, déjà, on calcule le ratio de Sharpe sur des données passées, et, en fait, on dit, euh, OK, bah, ça, ça c'est ce qui... On suppose, en fait, que c'est ce qui va se passer dans le futur. Quel est le meilleur portefeuille qui s'est passé juste avant Et on, on va euh, estimer, on va, on va, on va dire qu'en fait, c'est celui qui va être le meilleur dans le futur. Mais c'est pas sûr. Et surtout, on prend pas en compte du tout, aussi, la variation des cours des, des différentes cryptos dans le futur. C'est vraiment basé sur les 24, 72 dernières heures. Donc, donc ça, un peu, euh, ça peut être problématique. Et donc du coup, bah, on s'est dit, est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur moyen de faire Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin en disant, on va essayer de prédire les valeurs futures des différents cours de crypto et après, bah, calculer notre ratio de Sharpe sur ces valeurs qu'on a prédites. Et non pas juste sur l'historique, mais l'historique nous permet à prédire les cours qui vont venir dans, dans les heures qui viennent. Et à partir de là, on peut calculer notre ratio de Sharpe sur les cours dans les heures qui viennent. Euh, donc là, on a essayé plusieurs choses. Au début, on avait, tu as essayé avec du LightGBM. Ouais. Euh, Peut-être tu peux expliquer pourquoi ouais, en fait, au début, on avait fait du LightGBM. Et d'ailleurs, du coup, pour la petite histoire, en fait, quand on a écrit l'abstract du talk, du coup, vous avez sur Internet, on était en pleine phase de, de LightGBM. Du coup, c'est pour ça que dans l'abstract, on, on a marqué LightGBM. LightGBM, donc, c'est une librairie qui est basée de machine learning, qui est basée sur les arbres décisionnels, qui est publiée par, euh, par Microsoft. Et euh, donc, ça nous permet de faire du machine learning, mais c'est très généraliste. C'est basé sur les arbres de décision et c'est assez souvent utilisé pour plutôt faire de la, de la classification ou de la régression, mais de choses assez... Euh, pas forcément qui seraient indexées dans le temps. On va plutôt prendre plein d'indicateurs et on va essayer de prédire une valeur. Et euh, il se trouve que ben, Facebook est arrivé en plein milieu comme un cheveu sur la soupe en disant hey, « Eh, mais nous, en fait, on a sorti une nouvelle librairie qui est exactement faite pour votre use case, qui est parfaite pour traiter de la donnée euh, temporelle. » Et ça s'appelle... Prophet. Et donc prophète ben, en fait, c'est une librairie open source qui est mise à dispo par Facebook qui existent, qu'on peut utiliser en Python et en R. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de faire de la prédiction de time series. Donc des données qui sont comme ça, temporelles, et être capable de produire de prédire les valeurs qui vont venir plus tard. Et en fait, c'est vraiment adapté à des données qui sont euh, cycliques. C'est-à-dire qu'en fait, il va reconnaître dans les données s'il y a des patterns, s'il y a quelque chose qui se produit toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, et ainsi de suite. Et on s'est dit, bah, ça peut matcher avec la crypto, parce qu'il peut y avoir des événements cycliques dans la crypto-monnaie. Il peut y avoir euh, certaines choses qui arrivent qu'en fin de semaine, que le week-end, que le soir et ainsi de suite. Donc peut-être d'utiliser euh, Prophet plutôt que du LightGBM qui est très très généraliste, plutôt Prophet parce qu'il est plus adapté au calcul sur les time series ce serait, euh, ce serait plus intéressant. Et donc là on va le, le but comme j'ai dit juste avant en fait c'est de réussir à, produire, à prédire les tendances qui vont y arriver donc quels sont les cours sur les différentes cryptos et en cette façon on calcule notre ratio de Sharpe et notre portefeuille optimal sur ce qui va se passer et pas sur ce qui, passé, ce qui va certainement se passer et pas sur ce qu'il y a juste avant. Alors là, on va attaquer vraiment le, le, le gros morceau de code. Donc, euh, Le lis-bas forcément de haut en bas, je vais l'expliquer, parce que la, la slide est un peu, un, un peu vénère. Euh, donc, point par point, ce qu'on qu a fait, c'est que, on, comme on l'a dit, on a utilisé NumPy. NumPy est une librairie du coup, de calcul mathématique qui comporte des fonctions d'optimisation. Donc on peut lui donner une fonction, des paramètres numériques, et on lui demande de trouver toutes les valeurs qui vont minimiser ou maximiser une fonction. Donc c'est ce que vous avez ici. Nous, ce qu'on va vouloir minimiser c'est euh, alors minimiser une fonction ou maximiser le, moins 1 fois la fonction, ça revient au même. C'est pour ça qu'ici, en fait, quand on dit qu'on cherche à minimiser le ratio de Sharpe, en fait, on cherche à minimiser moins 1 fois le ratio de Sharpe, c'est-à-dire maximiser le ratio de Sharpe. C'est juste un tout petit euh, trick mathématique. Donc on va minimiser, enfin, maximiser le ratio de Sharpe. En partant d'un portefeuille initial, on va donner aussi à NumPy donc, des, des limites. Bah, typiquement, on ne veut pas avoir moins de 0% d'une valeur et on ne veut pas avoir plus que 100% d'une valeur. Un portefeuille, c'est compris. chaque valeur est comprise entre 0 et 1. Et des contraintes, la somme des valeurs doit valoir 100% parce qu'un portefeuille doit être composé de 100% de quelque chose. forcément. Et une petite option qui est là. Donc on va, on va en fait remonter le code. Donc le ratio de Sharpe, comme on l'a dit, c'est une estimation du, euh, du retour sur investissement divisé par un indicateur de risque. Traditionnellement, l'indicateur de risque, c'est la, la variance de la distribution des, euh, des composantes du portefeuille. Donc c'est ce qu'indique en fait cette fonction, euh, fonction Sharpe Ratio, qui prend en, fait, en paramètre un portefeuille, va euh, quel, regarder du coup le, le, le retour sur investissement qui est donc défini un peu plus haut, j'y reviendrai après, multiplié par le portefeuille. Va regarder aussi la, la covariance, va calculer du coup des indicateurs statistiques et en fait faire comme on l'a dit du coup bah, diviser le retour sur investissement par un indicateur de variance. Mais si on minimisait ça, on aurait le portefeuille le moins optimal possible. Mais si on minimise moins 1 fois ça, on a le portefeuille le plus optimal possible. Donc on va, un petit point, donc du coup bounce comme je vous l'ai dit, bah, du coup chaque crypto est comprise entre 0 et 100% du portefeuille. Et la somme, alors la syntaxe est un petit peu spécifique à NumPy, mais la somme de notre portefeuille, moins 1 doit être égale à 0, c'est-à-dire que la somme doit valoir 1 pour que 1 moins 1 fasse 0. Et notre portefeuille initial, c'est une répartition qui est totalement aléatoire de chaque crypto. Et donc notre expected return va utiliser lui la fonction getPredictedExpectedReturn qui prend alors rho et et nbhour sont en fait des paramètres qu'on utilise pour. c'est les valeurs en fait des cryptos. Et c'est ici qu'intervient le machine learning Donc, on a des prédictions, et pour chaque colonne dans les values. c'est-à-dire en fait pour chaque chaque monnaie de notre portefeuille, on va instancier un, un prophète, on va entraîner prophète sur cette data-là, on va lui demander du coup de générer des prédictions pour nBA Donc, c'est-à-dire si on veut avoir le portefeuille qui est optimisé à 24 heures, 72 heures, etc., etc. C'est vraiment ce paramètre-là qui va influer. Donc, on voit d'ailleurs que c'est en heure. On va demander une prédiction et on va récupérer, alors ça c'est des paramètres de, de, de, de prophète, on récupère cette data et en fait on finalement on va renvoyer les prédictions. Et du coup on voit bien que c'est ce forecast là qui est mis du coup dans l'objet prédiction qui est ici et cet objet prédiction est retourné. Et donc quand on calcule le ratio de Sharpe qui dépend de Expected Return, qui dépend de cet objet là, qui dépend du coup bien de bien de prophète, donc la, la boucle est bouclée. Et donc on va revenir un peu plus tard sur vraiment ce que ça, ça nous générera d'un point de vue vraiment business et on va voir les résultats de ce calcul. Donc on a notre branchement, on a deux implémentations ici de la phase d'optimisation. D'abord assez basique sur les données historiques uniquement avec NumPy, ensuite avec Prophet comme Pierre vient de vous le présenter, sur une, évaluation, une estimation en fait des, des valeurs des différentes cryptos dans le, dans le temps qui vient. Donc il ne manquait plus que la dernière phase ici, avoir quelque chose pour ben, rendre la partie service, la partie rendue en fait de ces données-là. Donc là, ce qu'on a fait, euh, on, une API REST, euh, utilisant un framework Flask en Python, euh, assez classique, qui va nous permettre de ben, du générer un graphe en barre de, des différentes cryptos. Et on passe, euh, différents, il y a différentes options qu'on peut passer à cette API REST-là, juste pour savoir exactement comment on veut, on peut limiter le nombre de cryptos, on dit ok, retourne-moi juste un portefeuille avec trois valeurs, les trois meilleures, mais juste trois valeurs, je ne vais pas avoir tout, tout, tout, celle où je dois en mettre 0,001%, euh, tu me les ignores, et la taille de l'échantillon utilisé pour déterminer le portefeuille optimal, donc le, le nombre de jours en fait sur lesquels je regarde dans le passé euh, pour, euh, pour déterminer ben, sur quoi je me base pour calculer quel est le meilleur portefeuille donc là encore une fois, la boucle est bouclée on a la fin Flask ici, notre couche de service, qui va pouvoir nous apporter tous les jours euh, le, le, les arbitrages qu'on va faire sur notre portefeuille et donc voilà, c'est maintenant qu'on devient riche, on a fait tourner notre algo, euh, donc on l'a fait tourner, donc on est le, on est le 22 aujourd'hui donc on l'a fait tourner il y, a, il y a deux jours au soir, alors on, on peut le faire retourner euh, au besoin. Donc on lui a demandé de faire le meilleur portefeuille sur Kraken qui optimise le retour sur investissement. Alors ça ce que vous avez c'est vraiment la version qui a été faite avec ce euh, hein, c'est pas la version d'Ubi. Sur euh, les deux dernières heures, donc on utilise les deux dernières heures. Du coup on, on utilise ces deux heures de data pour prédire deux heures dans l'avenir. Et on, on, on essaie de générer un portefeuille. Alors à ce moment là, en effet, l'ETC avait vraiment un, un très fort pic. Et du coup il nous dit, bah, sur deux heures de data il n'y a rien de mieux qui battra l'ETC. C'est vraiment euh, ça montée de manière très stable, donc c'est vraiment ce qu'il y a de moins risqué et ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, comme vous vous doutez, faire ça, ce n'est pas forcément une excellente idée euh, pour, vous, pour vos portefeuilles. Par contre, si on le fait sur 8 heures, on voit déjà que le, le pic du ETC a été, a été un, peu, un peu lissé. Parce que maintenant, bah avant on avait 5, plus de 50% d'ETC, maintenant, il nous dit plus que 17% d'ETC, et finalement, un peu plus de, un peu plus de, de plein d'autres choses. Et si on continue à itérer, donc maintenant on prend vraiment 72 heures, là on a vraiment des tendances qui commencent à apparaître. Alors on peut continuer, on pourrait faire un jour, deux jours, deux mois, etc. etc. Et là on commence vraiment à voir que, bon, bah, en effet, hein, l'ETC, il euh, bah, y a eu un pic, donc il y a des chances quand même que si ça a piqué dans le passé, il y a des chances que ça remonte encore un peu dans l'avenir, en tout cas un avenir relativement proche. Mais il y a encore des choses à prendre. Donc le, un peu de BCH, il faudrait prendre un peu de BTC, un petit peu d'Ether, un petit peu de Ripple. Mais euh, ça fait quand même beaucoup de choses. S'il si faut arbitrer en plus tous les deux jours... Euh, vous allez devoir vous reconnecter sur Kraken arbitrer, alors on pourrait pousser plus loin jusqu'à connecter avec les API de Kraken pour automatiser ça, ce serait possible mais nous on voulait quand même avoir un contrôle humain donc on s'est dit on va plutôt essayer de garder des choses un peu plus simples et en fait finalement on n'en resélectionne que les trois meilleurs on remet ce, ce truc là sur 100% et là du coup bah voilà. il, y a, il, y a, bah, il y a deux jours en fait, on vous aurait vraiment conseillé de, de, de mettre votre répartition comme ça, donc un peu plus de 40% de TC à peu près 30% d'Ether et à peu près 30% de Ripple. Donc c'est-à-dire que si vous avez fait ça, normalement vous devriez avoir quelque chose qui devrait monter, alors beaucoup moins que si vous aviez fait un all-in en mettant tout sur du REP, par contre c'est beaucoup, beaucoup moins risqué. Et donc voilà, on vous remercie euh, pour votre attention. Nous sommes euh, disponibles sur... Euh Merci. Les, le, le code source du Polar est déjà disponible sur, euh, sur GitHub, donc euh, je referai des liens sur mon, sur mon Twitter, euh, si ça vous intéresse, je referai un petit tweet euh, pour rebalancer les liens GitHub. Donc si ça vous intéresse, le code source du, euh, de l'optimisation de machine learning n'est pas dispo, mais euh, envoyez-moi un NMP si ça vous intéresse, on peut, on peut, on peut en discuter. Merci à vous. <rire>